Salam alaikum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation de matériel de la part de l'équipe de l'Open Hardware Algérie dans laquelle nous allons vous montrer un shield qui donnera des couleurs à vos projets futurs. Il s'agit de l'écran 2,8 pouces TFT LCD Shield de chez Adafruit. Vous pouvez le voir. Le shield est fourni avec un écran TFT de 2,8 euh, pouces de diagonale, rétro-éclairé avec 4 LED blanches et qui affiche plus de 262 000 euh, nuances de couleur, avec une résolution de 240 par 320 pixels, avec la possibilité du contrôle individuel des pixels. L'écran dispose aussi, en bonus, d'une surface tactile et lecteur de carte micro SD. Comme vous pouvez le voir, le shield est quasiment à la taille de l'Arduino Uno. Et peut se connecter directement sur cette dernière. Voilà. Le shield est connecté. Le shield est connecté à notre carte. Le shield n'utilise que 5 pins pour la communication SPI et de 1 à 2 pins pour le contrôle de la surface tactile et d'un seul pin qui est utilisé pour la lecture d'images depuis la carte micro SD. Ce qui libère les autres pins pour d'autres usages. Nous allons maintenant alimenter notre carte où nous avons chargé un petit programme de démonstration pour vous montrer à quoi ressemble l'affichage. maintenant voir à quoi ressemble l'affichage de notre logo sur l'écran. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de présentation. Dans de prochaines vidéos, nous traiterons plus en détail des possibilités qu'offre ce Shield. D'ici là, nous vous invitons à vous abonner sur notre chaîne pour suivre nos prochaines vidéos ou en découvrir d'autres. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page et notre groupe sur Facebook.